Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce premier épisode de la deuxième saison du Flash Num, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité des bibliothèques à Chalot-en-Champagne. Dans le premier épisode de cette deuxième saison, on fête l'anniversaire de l'émission, on voit ce qui se passe du côté de la presse et on vous met au défi de vous échapper en moins d'une heure. Allez, c'est parti Waouh wow. hey, hey, ah. bonjour, bonjour Bonjour Bon alors, Catherine, on est là pour parler de la presse. Oui donc la presse, c'est plus de 220 abonnements à Pompidou, pratiquement une soixantaine de titres à Diderot. Et alors à Gulliver, c'est une petite particularité, la presse se lit sur les tablettes. Ah oui. Mais on a quand même 9 abonnements en fait. D'accord. Alors on a des magazines, mais on a aussi euh, la presse, des journaux. Hein oui, elles voilà. sont sur tous les domaines. On essaye dans le domaine économique, la musique, le sport. Il créatif. Il dire quoi très créatifs la musique et on a aussi art. des journaux régionaux oui. et au niveau de la presse nous avons une certaine quantité de titres quotidiens qui ne s'empruntent pas à domicile qui lisent sur place et mais là tu as entre les mains un MOOC c'est quoi un MOOC <rire> Alors, le MOOC c'est une contraction entre magazine et book en anglais qui veut dire livre et ce sont des articles qui sont très très bien euh, renseigné, très renseigné. M, très fouillé. Et là, par exemple, j'en ai un sur Uri Galère qui était soi-disant espion oh, ouais, dans super. une revue qui parle des polars. Super. <rire> Donc, je vous invite à venir les emprunter hein, sur les trois bibliothèques. Voilà. Et puis, euh, les collègues seront là euh, pour vous renseigner, toujours. Voilà. À très bientôt, alors, chez nous. À très bientôt. se passe-t-il Le navire est devenu incontrôlable Allez dans la cabine du commandant de bord. Vous pourrez envoyer un signal de détresse. Oh, mais rassurez-vous, le code d'accès ne doit pas être si difficile à trouver. Mais attention, vous avez seulement une heure. Après quoi, Dieu seul sait ce qui vous arrivera. Allez, ne perdez pas de temps. Soyez ingénieux. Faites confiance à votre intuition, mais surtout à votre équipe. Ne cédez jamais à la panique. Que ferez-vous les 60 prochaines minutes Bon anniversaire, le Flash Bon anniversaire, le Flash Nume Joyeux anniversaire Happy birthday. Happy birthday. Joyeux anniversaire, Flash Nume. Les anniversaires, vachement. <rire> non, mais <'est> pas ça. <rire>